Bonjour à tous, alors c'est un petit peu difficile, Alors j'aime pas trop, je suis avec un casque sur les oreilles pour avoir mon retour son parce que je ne peux pas entendre. Et... Salut, Ah, Vincent, salut Fred, tu m'entends Bonjour Lille, bonjour Rennes. Oh là là, c'est compliqué cette histoire, franchement. Hein alors, ah, sachez ouais. qu'à Rennes, on a quand même choisi un espace absolument gigantesque, merci à l'EPSI de nous accueillir en tout cas. Et euh, on se permet en tout cas de retirer nos masques pendant un court instant de notre présentation. Mais chacun, je vous montrerai peut-être quelques images en tout cas de la façon dont ça se passe ici, où chacun est loin les uns des autres. Avec les masques, on a des fenêtres. On a fermé les fenêtres parce qu'on est long de la rocade de Rennes et c'est, je vous avouerai, très bruyant. Ça va, Lille Ça va, il fait super beau, comme quoi le Nord. Hein <rire> ici, ouais, ça il va, fait super ça beau, va. on est dans les locaux des Tilleuls. Euh, on a aménagé euh, un petit peu les locaux, une partie des locaux pour, euh, pour cet événement, donc il y a une salle de visio, euh, on peut profiter des fenêtres ouvertes et... parce qu'on est sur un axe où il n'y a pas énormément de voitures, donc c'est plutôt cool. Et, ah oui, euh... c'est ça, faites les malins Oui, ouais. <rire> bon, on peut se le permettre là Non mais a... Du coup, c'est plutôt pas mal et, euh, et vu que c'est une salle de visio vraiment fermée mais aérée derrière, je peux me permettre de, de ne pas porter le masque ici. Euh, cependant, ce que vous verrez à plusieurs reprises pendant les conférences de la track Lille, c'est que vous verrez qu'on a certains speakers qui sont invités sur site, ici. Et à ce moment-là, bah, on se retrouvera avec le masque dès lors qu'on sera deux dans la même salle. Le reste du temps, les speakers pourront vous parler sans masque, en toute liberté, avec cette configuration que vous voyez là, en tout cas pour les speakers qui sont sur, euh, sur site. Et nous avons également quelques speakers qui seront à distance. Eh ben, C'est à peu près la même chose. On a en effet des speakers qui sont, également, euh, qui sont également à distance. Et on commencera par un premier speaker présent ici qui sera Quentin. Et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette première journée de la FUBD 2021. Donc vous l'aurez compris dans un format encore un peu particulier. Euh, comme l'an dernier, on est sur un format en ligne, hélas, on le regrette. Et cependant, on a essayé de, de faire en sorte que cette édition soit plus dynamique. Euh, plus interactive que la précédente édition, et on va vous présenter ça tout au long de cette keynote d'ouverture. Oui, euh, avant de vous donner plus de détails en tout cas sur, euh, sur cette journée, eh bien, on va peut-être quand même parler quelques instants un petit peu de l'AFUP. Euh, L'AFUP, c'est une association qui a été créée en 2001, qui a pour objectif de promouvoir le PHP et son écosystème et également de contribuer à son développement auprès des professionnels et de la communauté. Elle regroupe 600 membres dans toute la France, avec une quinzaine d'antennes locales, comme celle de Lille et de Rennes. Bon, alors, dit comme ça, on pourrait penser que la FUP, c'est juste un club qui permet de regrouper des passionnés de PHP en s'identifiant, des éléphants, euh, de discuter de lignes de code, et de boire des verres, eh bien, oui, mais pas que, pas que. La FUP a pour objectif, premièrement, de partager des connaissances à travers l'organisation d'événements, comme cet AFUP Day, mais également le forum, qui a lieu généralement à l'automne, et soutenir des meet-up dans les antennes locales. On a également une vingtaine de personnes qui surveillent l'actualité de PHP et qui envoient tous les 15 jours une newsletter aux abonnés. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, et que vous êtes membre de la FUP, je vous conseille de vous abonner. Il y a des choses très intéressantes qui sont diffusées et sélectionnées par euh, bah, pas mal d'experts, en tout cas, de personnes que vous connaissez. d'ailleurs. Dans ce travail de veille, nous lançons aussi tous les ans, en partenariat avec le journal du Net, une enquête sur le marché du travail que nous appelons le baromètre des salaires. Euh, d'ailleurs, on a constaté, euh, dans le baromètre de 2020, que 7% des interrogés indiquaient qu'ils ne pratiquaient pas le télétravail contre 60% en 2016. On se demande bien pourquoi. En fait, non, on ne se demande pas pourquoi, bien évidemment, mais euh, ce que l'enquête a révélé, c'est que 80% des gens semblaient apprécier en tout cas le télétravail et envisager de poursuivre après la pandémie. D'ailleurs, on leur a demandé quelle était la proportion de télétravail qu'ils souhaitaient et 60% répondent entre 2 et 3 jours par semaine. Voilà, je voulais juste vous partager ça, c'est le résultat de cette enquête. Euh, voilà, et on a plein d'autres chiffres également sur les niveaux de salaire, les expériences, etc. Euh, vous comprenez bien que l'intérêt de devenir membre de la FUP, c'est d'échanger avec des passionnés. D'ailleurs, on met à disposition un Slack. Il y a un Slack pour les membres qui permet de de discuter, euh, éventuellement de voir s'il y a du travail. Mais bon, en ce moment, je pense que tout le monde, il euh, y a beaucoup de gens qui cherchent, mais il n'y a pas forcément beaucoup de propositions. Euh, cela vous permet de vous tenir informé sur l'actualité avec la veille. Euh, mais surtout, surtout, le plus important, ça permet surtout de soutenir l'association dans son travail de fédération de la communauté PHP francophone, à travers ses antennes, ses meet-ups, et surtout ses apéros. Apéro PHP. Euh, et enfin, quand vous êtes membre de l'AFUP, eh, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel pour nos événements, comme aujourd'hui également, euh, le forum par exemple. D'ailleurs, je repasse la main à Vincent qui va vous parler de l'événement qui nous intéresse aujourd'hui. Vincent. Merci Fred. Euh, cet événement, bah on peut l'organiser principalement grâce à nos sponsors. Et on les remercie, nous avons tout d'abord les, les sponsors nationaux, nous avons Vanois, Klaxoon, Letiel.coop, et EPSI, l'école d'ingénierie informatique. Et nous avons également euh, des sponsors locaux, nous avons Edigma, Max Digital Service, Orbital, Sensio Labs et Vestir Collective. Et nous les remercions grandement pour euh, nous soutenir pendant cet événement. Euh, L'an dernier, c'était parfois compliqué de s'organiser sur un événement euh, en ligne. Là, cette année, on a vraiment pu compter sur eux et un grand merci à eux. Merci. Pour cette édition, on a deux tracks, la track Lille et la track Rennes en parallèle. Pour la track Lille, on vous a prévu plein de conférenciers, certains que vous connaissez déjà, par exemple Kevin Naglas, Quentin Barlois euh, ou même Samuel Rosé, qui sont des habitués des événements infus. Mais nous avons également quelques nouveaux et nouvelles conférenciers conférencières, tels que Myriam et Romaric. Euh, j'espère que vous leur réserverez un très bon accueil et j'espère que leur conférence vous plaira. Nous aurons des conférences de tous niveaux. Euh, d'un niveau plutôt expérimenté, d'un niveau plutôt euh, euh, junior, ou voire intermédiaire. Nous aurons des conférences techniques et non techniques. J'espère que tout ce programme vous plaira. Et pour la track Rennes Et la track Rennes, eh bien, en fait, à Rennes, donc, euh, pareil, alors, vous pouvez oui. voir, on a quelques speakers en plus, parce qu'on a pris le parti d'avoir un maximum de conférences 20 minutes. On a voulu aussi tester un format avec plus de conférences 20 minutes. L'objectif d'avoir des conférences 20 minutes, c'est d'avoir plus de sujets, bien évidemment, euh, mais surtout, c'est voir si ça ne permet pas d'obtenir une traque un peu plus dynamique. Donc, ça va nous permettre aussi euh, de comparer un peu euh, les modes de fonctionnement. Donc, euh, je remercie nos 11 speakers et speakers, euh, dont certaines vont euh, en tout cas parler pour la première fois, auxquelles viendront s'ajouter deux invités surprises pour euh, le dernier, euh, la dernière session sur le track REN. donc qui sera un grand quiz vous verrez, en fin de journée, il y a un grand quiz avec des éléphants dédicacés par Vincent Ponty en personne. Vous avez pu voir, normalement, vous avez pu faire connaissance en tout cas avec WorkAdventure. On va utiliser encore une fois beaucoup WorkAdventure pour essayer d'ajouter un petit peu de, de lien social entre nous. Euh, si vous n'avez pas encore été sur WorkAdventure, je vous invite à vous y rendre dès maintenant. Euh, on va rediffuser, on va repartager en tout cas les liens vers, euh, vers WorkAdventure sur le, le chat. Euh, Là-bas, vous pourrez faire connaissance en tout cas avec les participants, participantes. En fait, quand vous vous approchez de quelqu'un, il va y avoir un cercle qui va se dessiner et une visio qui va commencer. Vous pouvez faire une visio jusqu'à 4 personnes. S'il y a plus de 4 personnes, vous aurez un cercle rouge qui va apparaître pour dire qu'il n'est plus possible de joindre le groupe. À plusieurs endroits sur la map, vous allez voir des petits panneaux comme celui que vous voyez ici à gauche. Ces petits panneaux, vous vous en approchez, ils vont vous donner quelques détails, quelques informations. Il peut y avoir quelques petites choses cachées, et vous avez également des petits totems Twitter, en effet là, on a une fil, un fil Twitter avec le hashtag Affubday et ça nous permet bah, de diffuser en effet toutes les, tout ce qui est partagé sur Twitter. Alors, c'est jamais évident, on s'est rendu compte sur WorkAdventure c'est que les gens sont toujours parfois un peu perdus euh, on n'est pas forcément là pour engager tout de suite la discussion parce que qu'on bah, fait autre chose on regarde une conf, etc. Donc ce qu'on va faire c'est que pour signifier que vous êtes ouvert, en tout cas, à la discussion, ou vous souhaitez euh, parler avec les gens qui veulent parler avec vous, eh bien, vous avez les endroits comme ça, avec un petit, euh, des petits carreaux au sol, comme vous voyez ici à l'écran. Donc cet espace-là, eh vous allez à cet endroit-là, ça permet de, de dire bah, « voilà, je suis ouvert un petit peu à la discussion ». Et vous avez également des tables, et quand vous approchez des tables, vous pouvez faire des visios à plus que quatre personnes. Il euh, y a également un petit espace, pareil, comme ça, avec des, des carrés au sol, euh, plus, on va dire, réservé à Lille ou à Rennes, si vous avez des affinités. Le mieux, c'est quand même de rencontrer un petit peu tout le monde. Euh, dans le coin de cette zone de discussion, vous voyez, il y a comme un petit bar. Eh bien, c'est ici qu'aura lieu le bar open source. Donc, vous en avez des speakers qui vont venir euh, répondre à des questions, à vos questions, si, euh, euh, sur l'open source d'une manière générale. Euh, on va faire un débrief le midi et à 16h des talks du matin ou de l'après-midi. Donc, on va essayer de rassembler nos speakers qui sont ici euh, chez nous. Donc, on a fait un petit espace, on aura tous nos masques. Euh, on sera tous très jolis. Mais en tout cas, il y aura un débrief pour Lille et un débrief pour Rennes. Ce sera pas tout à fait à la même heure. Et il suffit de vous rendre dans ces espaces-là pour démarrer, en fait, une Jitsi et vous allez pouvoir euh, voir ces débriefs. Donc, tout ce qui est débrief, tout ce qui est interaction comme ça dans WorkAdventure, bien évidemment, c'est ce qu'on ne, ne retrouvera pas en vidéo plus tard. Tout ce qui est sur l'AvSorm est euh, enregistré et ensuite sera partagé avec euh, l'ensemble de la communauté francophone. Euh, mais pour vous, en exclusivité, il y aura aussi toutes ces euh, interactions. Euh, on n'oublie pas nos sponsors. Il y a quatre stands de sponsors. Alors, ils sont là... Pour répondre à vos questions, dire euh, ce qu'ils font, euh, n'hésitez pas à aller les voir. Ils sont, là pour, euh, ils sont là pour ça. Et ça serait même très sympathique de votre part d'aller leur rendre visite parce que les pauvres, ils ont quand même réservé leur journée pour répondre aux questions. Et s'ils sont sur leur stand et qu'ils ne voient personne, vous me direz, c'est souvent un peu comme ça que ça se passe dans les conférences. Allez voir nos sponsors. C'est pas parce que vous allez voir nos sponsors qu'on va vous vendre quelque chose. Mais c'est toujours intéressant d'échanger et euh, de voir un peu ce qu'ils euh, qu font. Enfin, il y a une petite, un petit espace avec euh, des serviettes sur une plage. Euh, c'est à cet endroit-là où on va faire le, la méditation. Donc, vous verrez, il va y avoir des horaires avec des méditations. Euh, alors, c'est vrai que ce n'est pas simple d'engager la conversation avec des personnes qu'on ne connaît pas, que ce soit en physique ou en virtuel. Euh, dans les conférences, très souvent en physique, on voit que les gens bah, voilà, ils errent un petit peu dans les couloirs, dans les salons. Euh, on va essayer, c'est une expérience, hein. on ne dit pas que ça va marcher, mais on va essayer en tout cas. On a mis en place une activité Klaxoon, donc Klaxoon partenaire. Euh, je travaille chez Klaxoon, donc c'est un peu plus facile aussi pour moi. On a mis en place une activité brise-glace. Donc cette activité sera lancée à la pause de 10 heures. Vous pouvez vous inscrire en utilisant ce code. Donc si vous utilisez ce code, euh, vous allez arriver sur l'application euh, Klaxoon. Alors, nous repartagerons le lien d'accès sur Livestorm régulièrement, pas d'inquiétude. Pour accéder à Klaxoon, nous vous demandons d'utiliser votre adresse email qui a servi à votre inscription pour la FUBD. Euh, si vous avez déjà un compte Klaxoon et qui n'est pas l'adresse email utilisée, ce n'est pas grave, vous pouvez l'utiliser. Mais idéalement, utilisez l'adresse email que vous avez utilisée pour vous inscrire à la FUBD. Ça va vous servir pour plus tard, surtout ceux qui participeront au quiz de fin de journée. Euh, alors, pas d'inquiétude, vous ne serez pas spammé sur votre adresse email, euh, et jamais votre adresse ne sortira de notre base de données. Euh, je m'en porte garant. Enfin, il y a un autre code klaxon que vous pourrez voir euh, tout au long de la journée. Euh, en fait, on va diffuser les, les conférences en cours. À quelle heure euh, la conférence commence À quelle heure elle se termine Quelles sont les conférences suivantes et à la fin de chaque conférence, vous serez invité à donner votre avis sur le sujet que vous venez de voir. Alors, ces avis euh, ne se substituent pas à join In, hein. Vous savez, il y a Join-in également pour donner votre avis. Mais là, ça permet de récolter en tout cas votre sentiment à chaud en attribuant une note ou en envoyant un mot qui résume euh, l'intervention du speaker. C'est vraiment très important pour les intervenants et les intervenantes. Alors, n'hésitez pas. Euh, C'est un peu, euh, Ça sera un peu votre façon d'applaudir, en tout cas, les intervenants. Euh, on vous remettra le lien, klaxoon, avec le code dans l'espace de discussion Livestorm. Vincent, tu as autre chose à ajouter euh, Oui, tout à fait. Euh, pour cet événement, cet événement, comme tous les événements de la FUP, est soumis à un code de conduite. Euh, ce code de conduite, le lien vous a été partagé dans le chat de Livestorm. Il sera rappelé également sur chacun des événements auxquels vous allez participer. Euh, chacun des événements Livestorm, chacune des conférences, euh, chacune des keynotes, etc. Vous retrouverez ce code de conduite sur coc.afup.org. Et si jamais vous avez des questions, les membres de l'AFUP sont également présents sur LiveStorm. Vous les reconnaissez grâce à ce petit logo M que vous voyez affiché sur votre écran. Ça, c'est l'équipe d'Orga. L'équipe d'Orga qui, pour aujourd'hui, sera composée euh, d'une partie du, du bureau AFUP, mais également de l'antenne Lille et Rennes. Et nous pouvons compter, entre autres, sur Amélie, Cécile, Vincent, Grégoire, Mickaël, Frédéric, Jérémy, Johan et plein d'autres qui sont également présents aujourd'hui. Donc, je vous le rappelle, code de conduite, lisez-le, vous devez le respecter et vous avez ce petit logo M pour euh, retrouver les membres de la l'AFUP. Merci à tous pour votre attention. Euh, au nom de l'AFUP, euh, nous vous souhaitons un très bon AFUPD. Vous pouvez suivre ça sur Twitter sur le hashtag AFUPD, mais également sur les comptes AFUP, AFUP Hauts-de-France et AFUP Rennes. J'espère que vous allez apprécier tout ce que vous a préparé aujourd'hui et je vous souhaite un très bon AFUPD. Merci, à bientôt.